Votre attention s'il vous plaît Mon seigneur le Grom ici présent est à la recherche du bandit Pascal Sur ordre de sa majesté Abeda de Puy, impératrice des dauphins Vous êtes prié de nous fournir toute l'aide dont nous avons besoin Voilà, nous vous remercions par avance Merci beaucoup, bon appétit, bonsoir Oui, voilà, c'est bien. Nous, Nous voudrions votre aide. C'est gentil, approchez-vous. Oh, oh. Oui, ah, oh. alors par contre, non, euh, vous devriez vous éloigner. Oh. Oh. Si on pouvait éviter de faire des poutons et des poutons sur Je cherche l'oracle de Garbotok. C'est moi. À CarcatOS, on prétend que vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Oui, je savais que tu viendrais. Tu es mort de caille la dernière survivante des Thessalamine. Sais-tu comment on me paie Ah, très bien Allez, il faut le jeter dans ma bouche. Non, non, non, non. Tu viens me voir pour retrouver responsable de la destruction de ton village Non. Je sais déjà qui a commandité l'assassinat de ma famille. Je voudrais seulement retrouver un pendentif qui a été dérobé pendant le saccage de la ville. Alors voilà comment ça se passe. Je vais avoir une vision. Ensuite tu passes la porte des épreuves. Tu surmontes les épreuves. Tu reviens, je te réveille la vision et hop c'est dans le sac. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah! J'appelle les esprits sacrés, je à moi, Et... Où se trouve-t-il, s'il vous plaît C'est vraiment très chouette. A oui, oui, oui. bientôt, les esprits. Au revoir. Ah, mais c'est beau je sais où c'est. Bon, allez, hop. Tu passes aux épreuves. Allez, hop. Il faut que tu rentres dans ma bouche, là. Allez, hop. Allez. たらー